Bonjour, salut tout le monde. Alors déjà première question en fait, parmi vous qui fait des goûts Ah, quand même, <rire> ça marche. Alors donc avant tout en fait, je tenais donc à, à remercier tous les organisateurs qui m'ont enco.. Encore une fois, du coup, bah, donner cette occasion. Donc, merci beaucoup. Donc, du coup, bonjour et bienvenue à cette présentation qui va être du coup sur les problèmes que j'ai pu rencontrer en Go, les petites poulettes en fait que j'ai pu faire et quelques tips également pour les résoudre. Donc, je, je m'appelle Oum je suis devrel chez OVH Cloud, je suis CNCF ambassadeur, Docker captain, GDE, je fais des sketch notes, des articles techniques, je suis eh, très investi dans des associations de femmes dans la tech et je. Et bah, j'aime le rétro gaming. Alors pourquoi du coup ce talk? Go est facile à prendre en main, taper et compiler, et parce que j'ai pas en fait trouvé de bah, talk qui parlait de problèmes de, de, de, de erreurs et de tips, et car également on aime tous les Rex, et bien évidemment c'est encore une occasion pour moi, de rajouter des goffers dans mes présentations. Et voilà. Alors, comme on peut le constater là, du coup, dans cette slide, en sans de code, sans les imports et sans la déclaration de la fonction main, on a un serveur HTTP qui est créé et qui est démarré. Cool, hein c'est très, très rapide, mais du coup... Qui dit en fait euh, grande euh, facilité à faire du code, dit une erreur également simple que l'on peut faire. Alors, on va voir déjà quelques euh, tips. Donc, astuce numéro une, utiliser Et, euh, Alors, oui, j'ai hésité à mettre cette euh, du coup, slide, mais une des bonnes pratiques comme quand on fait du Java, du Scala, du C, du, euh, bah, les, du, du, du, du PHP, donc c'est pareil, en, en Go. du coup, c'est très important d'utiliser un IDE qui va vous faciliter le travail au, au quotidien. Et du coup, nous allons pouvoir, de manière très, très visuelle, Corriger vos erreurs de syntaxe. Les imports et les variables non utilisées seront surlignées et on pourra également exécuter les tests unitaires directement dans votre IDE et on aura la couverture de code en temps réel. En, du coup, utilisez l'IDE que vous voulez avec lequel vous sautez le plus à l'aise. Astuce numéro 2. Les tests unitaires. Euh, Aurélie, pour, pourquoi tu nous parles de tests unitaires Tester, c'est douter. Il n'y a pas de bug dans mon, mon application. Et puis, je n'ai pas le temps de tester. Et de toute manière, on ne pourra jamais respecter les deadlines. Alors, bien évidemment, et plus sérieusement, même sur de toutes petites applications, donc des CLI, des microservices, micro faites de DTU. Et plus particulièrement sur la partie du code qui contient l'intelligence de votre application. Et ce conseil ne concerne du coup pas que le Go. Une assistance en Go est d'écrire vos tests unitaires en suivant le table, table euh, test. Alors, en gros, c'est simple. En 1, on commence par euh, d'écrire nos cas de test. Là, du coup, on a trois. Request OK, Request with Empty Name et The request. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, dans une boucle fort, on va écrire une seule fois les tests que nous voulons exécuter et on va du coup les exécuter après sur nos trois, trois tests. En gros, suivre cette méthode permet de euh, éviter de la duplication de code. Du coup, c'est déjà une très bonne étape. Alors, on a codé des TU. C'est suffisant, non Alors non, comme on a dit, coder en Go, c'est simple, c'est rapide, mais du coup, c'est également très facile de faire des bêtises. Donc, les tests statiques sont là pour nous éviter de faire des, des euh, erreurs et euh, ça va vous avertir de toutes les corrections à effectuer afin que le code soit nickel. nickel. Il existe une liste impressionnante de hunters, il y a des pour tout, qui vous permettent par exemple de regarder si on a du code mort si les variables, les imports non utilisés sont, bah, bah, qu'on initialise sont bah, du coup non utilisés, si on a des variables que l'on répète et que l'on pourrait mettre tant et constante, etc. On a vraiment des inter pour tout, donc attention à ne pas faire une coverdose et à bien gérer son utilisation. Pour utiliser tous nos linters préférés en tant que plugin, il y a Colon Alors, contrairement à ce que son nom semble indiquer, ce n'est pas qu'un outil de CI d'intégration continue, mais c'est le remplaçant de Gometa Inter, c'est The outil pour améliorer la qualité de son code. Alors en un du coup, comment ça marche On va créer un fichier euh, ah, .yaml dans votre repo, dans votre projet, et, et ça va nous permettre de lister un tas de euh, bah, tas de euh, con, con, configurations comme par exemple, la liste des linters activés et désactivés. Et on va également modifier euh, les paramètres des linters. Comme là, par exemple, on va définir la complexité cyclobasique en Go à 16 sur ce projet. Et on va l'augmenter ou la diminuer sur un autre projet. Et dans certaines situations, peut même bypasser les linters grâce à la directive non-lint. Et justement, il y a quoi Il y a un linter qui est non-lint lint et qui va vérifier si on a bien défini une raison et le linter en question. En gros, c'est du non-linter. No euh Inception. Astuce numéro 4. On ne panique pas. La majeure partie des exemples que l'on peut trouver sur Internet quand on veut gérer les erreurs, utilise des paniques. Alors, attention, les paniques sont, ce, sont une source majeure de quest failure? Alors, en gros, attends, je vais juste mettre ça. Hop, si une euh, erreur, euh, si on revient, il, il vaut mieux la retourner et laisser l'appelant décider de comment gérer ce, son erreur. Hop, un programme doit partir en panique uniquement si une chose, si un comportement qui ne devait jamais se produire, arrive. Et donc, en gros, on peut partir en panique si une erreur importante survient, par exemple, au démarrage de l'application. Donc, en résumé, devez-vous partir en panique ou devez-vous retourner une erreur appelant, eh ben cela dépend. Deux philosophies s'affrontent. L'edit le, le, crash et l'erreur le ending. Et donc, en gros, ça va dépendre du contexte et euh, du type d'erreur, mais on peut avoir les deux dans une même application. assist numéro 5, si on ouvre quelque chose, on doit la fermer. C'est une règle simple, mais qui est applicable dans tous les langages. Si on ouvre une connexion, on n'oublie pas du coup de fermer la connexion. Et en gros, cette règle est simple à mettre en place grâce à l'utilisation des défers. Il a le petit défaire. Alors, en gros, c'est un, un oubli simple, mais qui aura tellement de conséquences, comme par exemple l'augmentation de la consommation mémoire, et en, en effet, à chaque appel, des appels se seront sans jamais libérés de la mémoire, donc c'est très important de fermer la connexion, ou bien les response body, ou bien les manipulations de fichiers. Et d'ailleurs, il y a un inter qui existe, c'est Close, et qui va regarder si vous avez bien fermé les HTTP, Response body. Astuce numéro 6, on va également vérifier si on a bien bah, du coup, vérifié les erreurs. Si on reprend un exemple précédent, là du coup, on peut s'apercevoir que la méthode close elle est bien présente et qu'elle est bien gérée dans un TFR. La fermeture du coup là. Elle est bonne, mais il y a un problème. Si on regarde la définition de la méthode close, elle retourne une erreur que nous ne gérons pas du tout actuellement. La solution est de créer une fonction anonyme DFR qui va s'occuper de gérer la fermeture de la connexion dans. On euh, bah, le défer et on pourra re retourner donc la valeur et l'assigner à une variable. Et du coup, si une erreur euh, survient lors de la fermeture de la connexion, c est, c est, cette erreur sera renvoyée. Sinon, elle sera nulle. Mais en, en, en gros, c'est nil plutôt. Assist numéro 7, on va parler des breaks. Alors, à votre avis, à vous, à tra travailler un petit peu. Alors, que va-t-il se passer si fonction renvoie un booléen égal à tout À votre avis, là. alors, un indice est dans le titre de la slide en gros, le break va arrêter que le switch. Manche, loupé. Et bah, dans ce second exemple, c'est pareil. Le break va arrêter uniquement le select. Et ce n'est pas du tout ce que nous voulons faire. Une des solutions est d'utiliser un label de break qui va euh, pour que le break stoppe du coup toute la boucle et non pas uniquement le select ou le switch. Astuce numéro 8, on va parler de contexte. Le contexte est un concept super important, mais peu connus ou mal utilisés des développeurs. Afin de découvrir en quoi le contexte est important, on va regarder avec un exemple concret. On a un serveur HTTP. Le client fait un appel dessus. Le serveur HTTP va faire sa tambouille interne des manipulations de fichiers, des connexions au pas de données, mais que doit-il se passer quand le client va arrêter, il va annuler son Un appel Alors du coup, c'est là que le concept d'un contexte entre en jeu. Il va montrer du coup tout ça. Puissance. Le contexte est traversant dans toute son application, il peut véhiculer les informations de bout en bout et c'est très important de bien bien bien le faire traverser pour qu'il ait une utilité. Donc si on reprend notre exemple précédent, lorsque le client va annuler son appel, notre application doit arrêter tout ce qu'elle fait. Stop! Autrement dit, on va canceler le contexte. Et bah, sans le contexte, en fait, ce serait plus dur d'arrêter, annuler toutes les opérations fait par l'application. Une des bonnes pratiques quand on veut créer une fonctionnalité bloquante est d'utiliser le contexte et de gérer les annulations. Il est important de bien le faire circuler de bout en bout afin que le contexte ait son utilité. Astuce numéro 9, on va parler de la default zero value des maps. Lorsqu'une map est vide, n'est pas la valeur par défaut, mais ça va dépendre de son type. Du coup, là, si c'est un int, comme ici, alors sa valeur sera égale à zéro. Si on regarde l'exemple en bas, on a une méthode qui compte le nombre d'occurrences de chaque caractère dans une, une string et grâce à ce comportement on n'a pas à vérifier si la map n'est pas vide s'il si y a déjà eu une occurrence de ce caractère avant de l'incrémenter donc connaître toutes les particularités du langage nous permet de faire du code plus court plus propre et sans test superflus de gauche et de droite. Astuce 10, les strings ont des subtilités. Lorsqu'on veut compter le nombre de caractères dans une string, notre premier réflexe sera d'utiliser la méthode len, len. length on va dire que c'est ouais, cohérent, problème. La méthode len Go compte le nombre d'octets et non le nombre de caractères. Donc la solution sera d'utiliser la méthode run -string du package utf8 qui elle compte bien le nombre de caractères. Et grâce à cette astuce, on peut afficher des, des, des parties d'une chaîne de caractères en jouant avec les runes, comme ici et comme ici. Random, random, vous avez dit random. Lorsqu'on veut générer un nombre aléatoire en go, le premier réflexe est quoi bah, d'utiliser la méthode int n du package matronde. Cool Non En gros, bah, pareil, problème. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, cette euh, méthode utilise une euh, source par un défaut et du coup, renvoie la même séquence de valeurs. Et ça, c'est une, une erreur dans laquelle on tombe en fait qu quasi tous. Donc, la, on, la solution est d'utiliser la méthode seed du même package matrand afin euh, d'initialiser la source par un défaut et d'avoir un vrai random. Et si vous devez man, manipuler des données sensibles, utilisez le package crypto plutôt. Astuce numéro 12, un reader ne peut être lu qu'une seule fois. Alors il s'agit d'une erreur dans laquelle je suis tombée. Donc la boulette, oui. Et alors en fait, un reader ne peut être lu qu'une fois, et en, en effet, ah, pour reader est traité comme un stream, et un stream ne peut plus qu'une seule fois. Alors, cet exemple montre justement une mauvaise manipulation du reader. Le premier buffer aura bien la réponse, donc un get, de, euh, un get de exemple. Com, mais le second exemple sera bah, nul en fait. Donc du coup, si on affiche le SHA 256, il sera incorrect et égal à quoi À celui de dev nul. Donc en gros, le code compile, le code marche, on n'a pas d'erreur de, euh, en fait. Mais, comme le second buffer est nul, cela ne, ne, ne renvoie pas dans, du coup, le get d'un autre site. Mais, à cause bah, des euh, copies, on lit une deuxième fois le stream, et du coup, la réponse, elle est incorrecte. Donc, la solution... Alors, non, la solution ne, ne, ne, ne va pas être de faire appel à Harry Potter, enfin Harry Gaufeur, mais on va utiliser un vra, vra, vra, vrappeur. On a modifié le code précédent. Et cette fois-ci, on utilise KeyGridor qui va... Euh, Ajouter du comportement au fil de l'eau et écrire dans un writer. Grâce à cela, lorsqu'on affiche cette fois-ci le checksum, on va bien obtenir une réponse et la réponse qui était attendue. Donc là, grâce au T-reader, cela fonctionne bien. Et on peut également coder ses propres wrappers, comme là, avec un progress leader. Astuce numéro 13, on va parler des channels. En 2010, Andrew Gerand avait dit « Do not communicate by sharing memory, instead share memory by communicating que l'on pourrait traduire par plutôt que de se synchroniser pour échanger des informations, il vaut mieux échanger des infos pour se syn synchroniser. Et d'ailleurs, derrière ce slogan, ce, cette phrase, se cache l'utilisation des channels. Et en effet, il vaut mieux utiliser des channels plutôt que des textes. Et grâce aux channels, en gros, on va faire de la programmation concurrente. Concrètement, grâce au channel, on, voit, on va faire quoi On va envoyer et recevoir des informations à travers l'opérateur flèche. Donc chevron gauche et le petit euh, tiret. Alors là, que, que, que voit-on en 1 On va initialiser, on va créer notre channel. Après... Donc on va faire ce que l'on veut dans le code. Après, on va envoyer mail dans le channel, grâce à, à, à l'opérateur flèche, et on va, à un moment, recevoir du channel une valeur, et on va l'assigner à notre variable. Donc en gros, le petit tip, à connaître quand on lit du code avec des channels ou, ou bien quand on en écrit, oui. c'est que la donnée va en direction de la flèche. Comme, comme là, ça va de là à là. Astuce numéro 14. On va parler de goroutine et de mémorionique. Alors, encore une fois, c'est un concept très important, mais pas super simple à aborder et à comprendre. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce bout de code Donc, dans la fonction main. Alors, on a quoi Donc, On crée un channel, on crée une, une routine, c'est ça Ouais, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe En gros, si le channel, c n'est pas fermée, ou bien que la fonction Sumfunk, qui est du coup en bas, a retourné aucune erreur, alors la goroutine que l'on a initialisée va durer tant que l'application ne se, sera pas terminée. Donc, du coup, problème. Afin de détecter les mémoréliques dans les goroutines, il existe plusieurs méthodes. On peut, par exemple, commencer par écrire une petite une méthode de test, un leak detector qui utilise mmh. la, la, la, la librairie colique de Huber et qui, après une, une, une, une période de 30 secondes, va regarder s'il si reste que des goroutines de à la fin, fin du test. Et une autre méthode est d'utiliser le Go Filer sur notre application afin de regarder le nombre de goroutines actives. Donc là, dans cet exemple, on a une, une fonction qui va du coup utiliser à activer le P-Prof sur le port, 70, 70, et on obtiendra un résultat comme du celui-là. C'est pas très, très parlant quand même. Astuce numéro 15. On va parler de cross-compilation. Alors, pour moi, en tout cas, on va dire que un, des, un de mes outils, on va dire, préférés en Go, et dans l'écosystème Go, et Go Reutiliser. C'est une CLI très très très pratique qui vous permet, par exemple, de créer vos releases sur GitHub et GitLab. Il va faire de la cross-compilation, il va générer vos targisettes vos ZIP, vos SHA 256 vos images de Docker, et même vos formulas brou, qui vont bah, vous permettre d'installer vos applications euh, avec vous. Et en gros, tout est pa paramétrable avec un petit YAML comme du coup, bah, le petit exemple d'un mes projets, en fait. Et donc, du coup, au lieu de, de, de, de, de, de, de vous-même, vos applications, à la mano, ou bien avec du make, du euh, gommage ou de Gotask, tout va être encapsulé dans un, un outil. Et en plus, si on le couple avec un pipeline de CI, comme là, du coup, dans des GitHub actions, on va avoir nos releases automatiquement, du coup, buildées, par exemple, au, au, lors d'un push, lors bah, d'un du, tag et autres. C'est vraiment, vraiment, je trouve, moi, très, très, très, pratique. Allez, un petit bonus track pour la route. Parfois, une commande coguette peut échouer. OK On essaye encore, encore, encore et encore et ça ne marche toujours pas. Bon, OK. OK, je fais du coup, je fais coguette. J'ai quoi J'ai... Du moins D, moins D comme Donald. Voilà. Ah oh, okay. Du du moins T comme quoi Tranquette. Cuné. Du moins U. Du moins V. Ah, cool. Qui, qui, qui dit moins V dit verbose. Ok. On, on rajoute et bah non, ça, ça nous aide pas du tout. Et pourtant, l'option. Qui peut vous aider? Et l'option moins X qui n'est pas du tout documentée. Pourquoi? J'en ai aucune idée encore. Et euh, grâce à, à l'option moins X, on va en fait avoir tout ce qui se passe en soi. Quand on fait un coguette, ben, cro croyez-moi, euh, après une journée et demie de galère, de stress et de nerfs, quand j'ai euh, connu donc ce euh, petit ça m'a aidé en fait, à comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Sacré problème de, de, de dépendance, comme, comme d'habitude. Alors, si ce que je vous ai dit du coup ça, ça, ça vous intéresse, j'ai créé une série d'articles avec en gros comme euh, un objectif, un article égale la création d'une application, comme par exemple un serveur HTTP, un bot pour Discord, euh, un, une application GRPC, et même une application, un jeu, pour la Game Boy Advance. Donc tout est du coup ici. Et j'ai également publié des vidéos sur Docker et Kubernetes, une vidéo égale 2-3 minutes, avec, avec, on va dire, une explication d'un concept. Donc ouais, c'est rapide, et bah, je, je, je l'espère également pratique. Donc, on a vu des tips et des poulettes que j'ai pu faire et que d'autres gens également ont pu faire. Donc, alors, bien entendu, cette liste est non exotif, mais si ça vous intéresse, je l'enrichirai. Continuez d'apprendre, d'explorer, de manipuler, de faire des erreurs de vous tromper et de tester des choses. Merci. J'ai mis le lien. Des oui. diapos ici. Si ça vous dit. Petite photo. C'est ça, oui. Ah, Allez Stéphane. C'est bon mais bon. Alors, euh, le, j'aime les euh, feedbacks, Tourne du coup, n'hésitez pas à, à m'en donner donc là, ou bien sur Twitter, sur LinkedIn, et même je vous ai créé un formulaire simple, donc à bitly slash vote terego terraluxe avec euh, juste des comètes euh, en fait, et, et des commentaires libres. Donc, si ça vous intéresse, c'est là. Sinon, il me reste quelques minutes si vous avez des questions. Ou pas, on verra. Tic Qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions Moi, en attendant, je bois. C'était l'heure du goûter en fait, c'est ça <rire> Hein Exactement, exactement. Bon ben bah, je vois zéro main levée. Non. Donc bah du coup, merci beaucoup.